C'est à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis fier de vous présenter enfin encore un nouveau pack de presets exprès pour vous après le succès de The Horn l'année dernière. Cette année, j'ai décidé de faire The Wine. C'est un pack de presets uniquement pour des sons de flûte, de hautbois, un petit peu de sax, bref, tout ce qui va être autour des éléments à vent, d'accord Tout ce qui va être autour de la flûte. J'adore la flûte, j'ai la mets dans toutes mes musiques. C'est un instrument qui est revenu un petit peu tendance, notamment grâce aux Hollandais. Du coup, j'ai créé un nouveau pack de presets. Alors là, il n'y a pas d'excuses. La dernière fois, j'avais fait sur Serum, tout le monde me dit « Oui, j'ai pas Serum, j'arrive pas à le craquer, on n'a pas la même version, etc. Je ne peux pas l'acheter. » Aujourd'hui, je l'ai fait avec un synthé qui est gratuit. Il s'appelle Vital. C'est la copie conforme, voire presque mieux que Serum. J'ai designé des flûtes là-dessus. Donc, tu peux aller choper le synthétiseur sur le site ou alors je te le mets dans la vidéo. Tu n'as juste qu'à créer un compte avec ton mail. Tu télécharges, il y a plusieurs versions. Il y a une version gratuite, tu la prends. Elle fonctionne exactement comme les autres. Et moi, j'ai designé 38 preset de flûte rien que pour toi d'accord donc si tu es abonné à la recette comme d'hab tu le sais tu as accès gratuitement à ce pack de presets si tu es pas abonné tu peux quand même l'acheter dans le lien dans la description pour acheter uniquement ce pack de presets ou alors tu peux t'abonner et tu le sais maintenant chaque semaine on met à jour pack de samples presets Tips vidéo, vidéos secrètes, tutos secrets. Chaque semaine, il y a quelque chose qui se passe, quelque chose qui est rajouté sur le site de la recette ou pour les abonnés du Patreon. Enfin, en plus, quand je fais des projets, tu as accès au projet, tu as accès aux presets. Si tu n'utilises pas Bluetooth, tu peux quand même reprendre les presets, le refaire dans ton logiciel. Bref, voilà, il y a tout pour faire de la production. Et aujourd'hui, je vais vous présenter donc mon nouveau pack de presets The Wind. Alors, je l'ai mis ici pour l'installer. C'est très simple. On va mettre le petit vital ici une fois qu'il est ouvert tu vas juste dans le petit onglet en haut ici tu cliques sur importer banque tu vas là où il y a ma banque the wine by la recette ouvrir et automatiquement il t'installe la banque après tu as plus aller dedans et choisir les presets Alors, je vais te faire un petit tour rapide et après je te ferai écouter forcément la démo donc si on descend ici, the wine by la recette. Alors j'ai installé deux fois, donc il me l'a mis deux fois. Hein. Hop. Un autre. Si tu veux au hasard, une petite clarinette. Hop. C'est désactivé. dans le délire un peu hollandais Voilà les gars, j'espère que ça vous a plu, il n'y a plus qu'à produire, il n'y a plus qu'à utiliser, tu as vu, j'ai quasiment rien rajouté sur deux, j'ai rajouté un petit Saturne pour saturer, refaire ressortir un petit peu les fréquences, mais il n'y a aucun autre traitement, j'ai mis les presets, j'ai mis un drums, j'ai fait ma mélodie et c'est parti, voilà, j'espère que ça vous a plu, je vous dis à très vite, ciao les gars